Bonjour tout le monde, on est ravis avec Lucas puisqu'on est à la sixième vidéo et j'espère que vous avez déjà liké. Si vous n'avez pas liké les cinq premiers, revenez là-dessus après, <rire> mais sinon likez celle-là et on a un super contenu pour vous. Voilà, donc très heureux de te retrouver aujourd'hui Laetitia et en effet pour le contenu du jour ça va concerner beaucoup d'étudiants il y en a beaucoup qui disent je ne sais pas ce que je veux faire plus tard c'est un sujet, c'est une question qui revient beaucoup quand on pose des questions si d'ailleurs ça te concerne, n'hésite pas à le dire dans les commentaires et à nous dire si la vidéo t'a aidé là-dessus mais c'est le sujet qu'on va traiter aujourd'hui alors, est-ce que toi, vu que tu es formatrice également de ton côté t'es confronté à cette question de la part des jeunes des moins jeunes qui peut-être sont un petit peu perdus dans leur orientation professionnelle ah ouais, ouais en fait je, je n'imaginais pas euh, que, euh, que ça pouvait être autant en fait en tout cas euh, la phrase ben, je sais pas ce que je, je suis en train de faire des études mais je sais pas ce que je veux faire plus tard dans la vie je n'ai pas de projet c'est à peu près allez je suis gentil 85% de, de wow. tous mes étudiants donc c'est un sujet qui me concerne particulièrement et je veux euh, c'est pour ça qu'on a choisi aussi ce contenu là pour détraumatiser ça mmh. en fait Ouais. Ça, c'est important pour moi parce que c'est pas mon cas. Mm -hmm. J'ai toujours su euh, ce que je voulais être commercial mm -hmm. parce que j'aime ça. Et je me suis rendu compte de plus en plus que, que c'est rare, en fait. Et, euh, et je, je, je suis même allée faire un petit sondage avec, euh, avec mes, mes amis à moi, etc. Mm -hmm. Et euh, à mon époque, en tout cas, euh, moi, je suis née en 85, donc euh, dans ce, dans ce milieu-là, on savait à peu près qu'on allait être salarié, on allait être euh, au CDI 35 heures. Donc, on visait déjà toutes ces choses-là. Donc, même si on ne connaissait pas le métier qu'on va faire, eh bien, on savait que c'est cette route-là. Mmh, okay, Aujourd'hui, en fait, il y, y a énormément de choix. Il euh, donc Déjà, il faut faire la différence dans, dans les termes, dans les définitions. Il y a freelance, entrepreneur, salarié, euh, partir à l'étranger, Erasmus. En fait, il y a toutes ces choses-là. Il mmh. y a énormément de choix. Donc en fait, quand on a beaucoup de choix, eh bien et Qu'on connaît pas assez, on peut être perdu, mmh. donc c'est normal qu'on ne sache pas euh, ce qu'il faut choisir. C'est comme quand on arrive dans un supermarché, euh, on va chercher le café, et là on tombe devant. et Il y, y a une vingtaine de marques différentes, et bien c'est on sait pas on lequel choisir. Hazard, quoi. Voilà, c'est le mauvais choix, exactement. Donc euh, on ne sait pas ch quoi choisir, et bien c'est la même chose. On, a, on vous demande d'arriver de au monde professionnel, mmh. mais euh, vous ne savez pas forcément bah, quel est le, le, le, le truc que vous allez choisir en premier, c'est normal. Donc euh, déjà, il ne faut, il faut pas se mettre euh, la pression. Et euh, par contre, si on ne sait pas, eh ben, on sait ce qu'il nous reste à faire, c'est-à-dire aller tester, aller interroger les gens, euh, aller demander en quoi consistent les métiers, regarder plein d'articles, regarder YouTube, mmh. euh, regarder euh, ben, ben, ben, toutes ces choses-là pour nous faire une idée. Voilà, oui. donc il euh, y a des élèves qui me disent euh, clairement, moi je vais être influenceur. Donc bon, je dis ok. Oui. Donc euh, c'est très bien. Donc euh, il faut peut-être aller voir euh, ce que ça consiste euh, vraiment. Est-ce que euh, est-ce que c'est vraiment qu quelque chose Et les, tous les efforts qu'il faut fournir. Donc euh, je leur ai dit, ben, sur Instagram, euh, euh, demandez à certains influenceurs peut-être qu'ils vous accordera cinq minutes de leur temps à, à vous répondre, etc. Et bien c'est c'est très bien. Donc euh, si on ne sait pas, il faut aller chercher la réponse. Donc, euh, moi, d'ailleurs, je préfère d'abord des élèves euh, qui me disent euh, « ben, on ne sait pas ». Au moins, je leur dis ben, « vous savez ce qu'il vous reste à faire », c'est-à-dire les chercher, plutôt que des gens qui arrivent avec une idée bien précise, mais sans savoir vraiment ce que c'est derrière. Mmh. Et euh, du coup, qui risquent de… Euh, ce n'est pas grave de se tromper, mais qui risquent peut-être de faire un petit détour. Et à chaque fois qu'on fait des détours, c'est jamais agréable pour oui, nous. Oui, ça prend du temps. Parfois, on doit recommencer en arrière. Oui, voilà. Et puis, des fois, on ne se sent pas forcément bien lié à ça donc euh, moi euh, je, je, je pense euh, clairement que euh, plus tard et puis c'est quoi plus tard c'est deux ans trois ans dix ans une vie enfin voilà donc il euh, a et cette question là elle est euh, courante à tout le monde moi j'ai des collègues aujourd'hui qui se lancent euh, dans l'entrepreneuriat ou qui changent de boulot du tout au tout mm -hmm. à 45 ils savent ils, ils sortent la même phrase en fait donc euh, c'est ok oui c'est ça. Je pense qu'il faut prendre le temps de se poser, de savoir vraiment ce qu'on veut, de se poser des questions. On ne sait pas ce qu'on va faire plus tard, mais on peut déjà éliminer peut-être des choses qu'on ne veut pas faire Exactement. plus tard, en commençant par élimination. Et euh, au-delà de ça, c'est vrai que je me posais aussi la question, c'est qu'on peut voir quand on voit les enfants, par exemple, en école primaire et qu'on leur pose la question, ils ont tous des idées, ils ont tous des rêves. Je veux être pompier, je veux être astronaute, je veux être policier. Enfin, tout le monde a une réponse quasiment, on va dire 90 à 95 des gens. Et plus on monte, j'ai l'impression que c'est un peu comme si le, la période collège et lycée, tous les gens, ils se faisaient un petit peu formater, qu'ils n'avaient plus d'ambition, plus de rêve, c'est-à-dire ils, ils restent dans le format des études, ils ingurgitent toutes les connaissances qu'on leur demande d'apprendre, et ils, après ils sont, je sais après, ils, ils sont formatés, ils n'ont plus d'idées, ils sont là, ils font bas, je me laisse porter par la vague, mais ils n'ont plus de passion ou de métier qui les anime. Donc euh, je ne sais pas si tu as cette impression-là. Oui, alors euh, moi je suis euh, technicienne euh, en neurosciences, mm -hmm. en fait, quand on est petit, on, on a des modèles, mm. ok, donc euh, on voit un Thomas Pesquet, on s'est dit, waouh, je vais être comme, comme le monsieur, parce qu'on qu voit tout en grand quand on est petit, on voit tout en grand pour la première fois, donc ouais. euh, on, on garde cette impression d'être de, de, de, impressionné, on se laisse impressionner. ça, je vous invite tous à, à être moi, je suis émerveillée pour un rien, hmm. des fois j'arrive devant une fenêtre avec des plantes tout fait, je fais, waouh, et mes amis me disent mais t'es folle, pourquoi je fais ça, enfin, non, voilà bah, faut... mais moi, je, je, je me dis, mais ça, ça me fait du bien, parce que si on se laisse plus impressionner, s'il n'y a plus rien qui Sans nous impressionne, blasé, si on est blasé de tout, et eh ben c'est le comment de la faim mmh. donc les les les enfants euh, aujourd'hui et eh ben en fait eux ils sont pas compliqués dans leur tête ils ont vu ça ça les a impressionnés il veut être comme ça mmh. donc euh, et quand on arrive quand on grandit et eh ben il y a, ya plein de entre les parents qui nous dit mais ça c'est pas bien euh, entre entre les études qui nous plombent parce qu'on a énormément de choses à faire on n'a plus le temps de rêver donc, en fait, le, le rêve d'enfant ou alors l'enfant intérieur, mmh. c'est ce qu'on appelle en, en neurosciences, euh, ben, en fait, il, il s'éteint un peu, mmh. ben, il se met en repos, il se met en veille. Et du coup, en fait, c'est le mental qui continue à fonctionner et, et ce n'est pas forcément très porteur euh, de oui. ça, puisque... Euh, quand on rêve plus et ben on ne sait plus euh, vraiment euh, quoi faire et, euh, alors qu'il suffit de revenir à quand on était euh, à l'école primaire et quand il euh, y a le moins de rien ça nous impressionne, on a des modèles et du coup avec ce modèle là ça va nous tirer vers le haut et on a envie de faire comme lui et là on va faire tous les efforts euh, possibles alors que c'est vrai que si on reste dans la vie euh, et qu'on la sub, qu subit au lieu de l'entreprendre d'être actif c'est deux choses différentes oui, j'avais des professeurs qui disaient ça, qui disaient qu'il faut être acteur de sa scolarité et même par rapport aux au rêves d'enfant, je pense que c'est important parfois, même quand on arrive au lycée ou dans les études supérieures, d'essayer de repenser à la personne qu'on était quand on était en, en primaire, parce que moi je le vois, enfin je ne m'en suis pas rendu compte sur le moment, mais euh, écrire un livre, mes premières histoires, je les ai écrites, j'avais 6-7 ans, une faute par mot, etc. C'était une histoire, euh, enfin... Voilà, très enfantine, mais j'avais déjà ce truc de « waouh, j'avais envie d'écrire un livre et tout, c'était trop bien, le support papier, etc. Mm » -hmm. Et finalement, je me suis dit euh, « tiens, si je réalisais ce rêve 15 ans plus tard à peu près, et, ouais. et c'est ce que j'ai fait, j'en suis très content. Et je pense que c'est important peut-être de se poser des questions comme ça de manière rétrospective et de se dire « tiens, quand j'étais jeune, qu'est-ce que j'aimais faire et que je serais capable maintenant, avec du recul, de l'expérience et de la maturité, de réaliser Comment je pourrais rendre mon moi d'il y a 15 ans fier de ce qu'il est devenu et lui dire « bah t'inquiète, ça peut être surtout sur un métier, sur un sport, sur une passion. Lui dire, euh, ben voilà, t'aimais faire ça, ben je l'ai fait pour toi 15 ans plus tard et euh, ça se passe bien et ça continue. Ah ouais, ouais c'est vraiment important en fait. Moi par exemple, en fait, si on ne sait pas, eh ben, posez la question, c'est une petite astuce, posez la question à, à vos entourages, mm. à vos parents, à vos grands-parents et à, à vos tantes, tontons, enfin, tout, tout ce que vous pouvez. Demandez-leur, à 3 ans, voilà, mm. quel jeu je jouais voilà, mmh. moi j'ai fait euh, l'exercice c'était ouais. assez impressionnant, ma mère elle me disait et tout le monde le dit et je faisais qu'une chose j'étais coupée les papiers en format euh, chèque mmh. et puis je faisais des chèques et puis je convoquais tout le monde dans ma mini table et puis je leur faisais des chèques et je leur disais que, que, que c'était moi la présidente, tout ça, donc euh, l'entrepreneuriat est là, donc euh, quand j'étais perdue en 2020, euh, voilà et je j'ai reposé la question et on m'a dit, bah, c'était ça en fait, mmh. et après j'ai eu euh, bien sûr une passion, donc il ne faut pas confondre Rêve et passion, c'est des fois c'est pareil, des fois c'est différent. Oui. J'avais, j'ai une grande, grande passion pour la danse et, euh, et je voulais être danseuse. Et bien sûr, ma mère, elle m'a dit non mais danseuse, ça paye pas et bon, oublie. Et du coup, ça m'a coupé complet de ma passion. Donc c'était peut-être pas la meilleure méthode non plus quoi. Mmh. Donc il y en a qui font de leur passion un rêve et un métier. Et ben moi, en fait, j'avais le rêve déjà d'être ma propre patronne mmh. et, euh, et ensuite j'avais euh, la passion de la danse. Bon, ben, la passion de la danse continue, mais pas sur le, le plan euh, professionnel. Mmh. Mais en tout cas, quand je cherchais ma voix en 2020 en disant « ben voilà ». Je disais dans l'une des vidéos que je voulais entreprendre et c'est parce que j'ai fait ce sondage-là et on m'a dit mais à trois ans, tu faisais déjà des, des chèques, tu voulais être ta propre patronne et tu nous convoquais tous. Ça, bon, voilà oui. Et du coup, je, ça m'a réconforté en tout cas à l'intérieur de moi, moi avec moi, mmh. euh, moi grand et moi petite, euh, de, de se dire voilà, c'est ça. Et, et je suis nourrie de ça et du coup ce moi intérieur depuis, depuis que j'entreprends, depuis quelques mois, est en train de, de fleurir. De se satisfaire. De se satisfaire. Oui, bah, j'ai une anecdote par rapport à ça aussi oui. du coup, c'est que bah, personnellement, j'étais dans un cadre familial où ils avaient fait des études scientifiques et on me disait la voie scientifique, c'est la voie royale. Et comme je ne savais pas trop ce que je voulais faire, bah, je les écoutais et je me laissais porter, c'est-à-dire j'ai fait un bac scientifique, après on m'a dit Bon, t'es bon dans les matières, t'es dans, dans un bon classement, on fait une prépa scientifique généraliste, ça te laissera du temps, et puis sache que l'aéronautique et spatiale ça rémunère bien. Je disais, bon bah, Je me laisse porter par les trucs et tout, et quand après avoir lancé mes projets en parallèle, je me suis rendu compte que j'aimais beaucoup la vente et la négociation, et c'est là que je me suis rendu compte, je me suis rappelé de deux moments, c'est-à-dire quand j'étais petit, j'avais je sais pas 7-10 ans, peut-être vers 10 ans plutôt, je jouais à des jeux en ligne, et sur les jeux en ligne, je m'amusais à acheter les objets pas chers et les revendre plus chers, genre <rire> oui. attendre que le cours remonte un peu comme des actions et dire aux gens « voilà, maintenant ça vaut deux fois plus cher », ils l'achetaient parce que le prix a augmenté. Donc j'ai déjà ce côté vente, négociation et interaction avec les gens. Et la deuxième, c'est que quand on avait fait un sondage en seconde sur deux personnalités, ouais. euh, la voix scientifique, j'avais 15% et le commerce, j'avais 60%. Et pourtant, je suis allé en Bac caisse, mais parce que j'avais déjà ce côté-là, mais c'était plus ce côté, non, mon entourage me dit, euh, il faut faire ça et tout. Donc, je, je suivais, mais après, je me suis dit, non, c'est pas ce que l'entourage a envie qu'on fasse, c'est ce que nous, on a envie de faire et que j'ai fait euh, des bifurcations. Ah ouais, ouais, non, mais c'est lancer les premières affaires. Je me souviens, mais c'était ma tante qui, a, qui est entrepreneur et qui a, toujours, qui, a, qui a toujours voulu me soutenir. Mais bon, ouais. ma mère, elle préférait le CDI, donc elle n'a <rire> pas trop insisté. Et je me souviens quand j'avais 12 ans, donc j'étais déjà en France. Ouais. Et à l'époque, bon, vous n'avez vous pas connu ça, mais à l'époque, en fait, on accrochait un petit truc sur le portable. Mmh. Et quand ça appelait, en fait, avec les ondes, ça clignait. En fait, du coup, c'était joli. quoi. Oui, c'était bon, esthétique. Bref. Ouais. Et donc, ma tante, elle m'avait envoyé une, une poche de, de ça. ça. Elle me dit, bah, écoute, cadeau. Et puis, euh, et puis, cadeau de Noël. Et puis, euh, t'as qu'à les vendre. Et puis, ça te fait des sous, quoi. Mm -hmm. et, euh, et ensuite, tu reviens nous voir en Chine. Et je me souviens, mais je l'ai fait. Je me suis dit, bah, c'est génial. Et ma tante me dit, bon, attention, dans la vraie vie, il aurait fallu que tu me rembourses. Mais là, comme c'est un cadeau, et ben, les bénéfices, ah, oui. tu te les gardes, tout ça. Mais je me souviens, donc c'était à la rue Saint-Rome à Toulouse, mmh. donc euh, une rue euh, mar, euh, marchande. Et euh, en hiver, je me souviens, je vendais, donc j'avais mis ça dans une dans des poches et tout, et mmh. je vendais aux gens qui sortaient de, du magasin Jennifer, qui okay. est toujours... Euh, à 12 ans. Ah ouais, et en fait, ils sortaient et non oh non non, mais je j'avais aucune notion de ce qui était légal pas légal, bon bref. Et je, je me souviens il y a plein de, de gens qui sortaient. je leur demandais s'ils voulaient en vendre, mais j'ai tout vendu dans la journée. Mmh. Et en, ensuite, il y avait donc des gens qui qui des responsables de magasin qui me disaient non, c'est pas possible, euh, machin de, de vendre donc euh, OK, pas de problème. Le lendemain, je suis revenue mais j'avais un manteau, j'ai accroché les truffes ouais. et <rire> <rire> ah non non mais c'est véridique hein, donc, oh. euh, et, et les amis euh, le, de mes parents ils s'en souviennent mais moi j'étais là comme euh, un, un dealer acheter... ou quelque chose d'illégal <rire> mais, mais j'aime ça en ouais. fait, et, et c'est ce qui me nourrit tous les jours d'être justement dans cette fonction commerciale. Oui. Et j'ai pas peur. Et puis l'étude de marché, je je savais même pas ce que ça voulait dire l'étude de marché, mais tout je mon, savais qu'il y avait tout le monde qui achetait. Voilà. Mais je savais que les gens qui rentraient, euh, ils aimaient euh, ils aimaient acheter des vêtements et que c'était des jeunes. Donc s'ils rentrent au magasin, c'est qu'ils sont avec leurs parents, ils ont de l'argent, etc. Et donc je m'étais fixé qu'un seul magasin et il m'a tout, euh, j'ai tout liquidé en deux jours. Donc euh, c'est c'est vraiment et, et donc, je, je souhaite, en tout cas, je vous souhaite à, à, à tous de, de ne pas oublier cet enfant intérieur et ce, et ce rêve d'enfant qu'on a, parce que c'est super, super puissant et je vous parle avec beaucoup de recul et euh, aujourd'hui, ça marche à tous les âges, donc euh, voilà. Voilà, donc pour le sujet, je ne sais pas ce que je vais faire plus tard, comme vous pouvez voir, on peut avoir des pistes à, différentes, à différents moments de notre vie. Et il faut juste savoir aussi s'écouter, prendre les bonnes décisions, et si jamais vous les prenez plus tard, c'est pas grave, il y a toujours moyen de bifurquer, ça c'est bien aussi avec le système français, c'est qu'on peut commencer Bac plus 2 quelque chose, faire Bac plus 3 autre chose, euh, trouver des, des passerelles, donc euh, écoutez-vous, interrogez-vous sur ce que vous aimez vraiment, et sachez qu'il est jamais trop tard pour faire ce qu'on a envie de faire. Ah oh non, jamais trop tard, si c est, c est, et c'est ça, c'est magnifique. Voilà, bah là-dessus, vous pouvez laisser un super like, un commentaire aussi par rapport à ce qu'on vous a dit au début. Est-ce que ça vous a aidé par rapport au fait que peut-être vous êtes un petit peu perdu Est-ce que maintenant, ça vous donnera des pistes pour y réfléchir En attendant, on vous souhaite à tous une bonne soirée et à bientôt